Bonjour, je suis Sandra Navarro, j'ai 32 ans. Bonjour, je suis Joris Randa, j'ai 28 ans. Euh, nous sommes les dirigeants et fondateurs de la société Stylé, spécialiste dans le repoussage depuis trois générations. Nous sommes actuellement dans notre nouveau bâtiment industriel, situé à Bonne Famille dans le 38, à 5 minutes de la zone de Saint-Quentin-Falavier, à 20 minutes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et à 30 minutes de Lyon. Voilà, l'objectif de cette vidéo est de présenter la société stylée, ou le repoussage en tout cas, de savoir que c'est une manière de déformer les pièces de, comme de la poterie sur le métal, de manière circulaire à froid. Nous avons aussi les compétences de roulage, de soudure, de découpe, d'assemblage, de nous souder. Et l'objectif est, euh, semaine, les semaines qui vont venir, de présenter un peu le, notre savoir-faire, les machines, le personnel de cette société. Tout à fait, nous posterons euh, toutes les semaines une vidéo sur les réseaux, afin de vous présenter notre savoir-faire et nos capacités. A très bientôt. A très bientôt, n'oubliez pas, styler si si les concrétise les vos idées. idées.